Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler d'OBS Studio qui est le meilleur logiciel d'enregistrement d'écran, donc aussi valable pour le streaming. C'est un logiciel gratuit qui est relativement simple à utiliser. Il vous faudra quand même 2-3 heures pour vous pour vous familiariser avec cet outil. Donc euh, je, je vais euh, donc voilà, ça c'est dit. Euh, je vais vous parler un peu de mon expérience euh, avec différents logiciels que j'ai utilisés euh, parce que euh, ça fait 5 ans et demi que je fais des vidéos. Au début, j'ai utilisé Camtasia. Alors euh, là, c'est une version qui date euh, de 2022, mais moi, à l'époque, j'utilisais euh, une version totalement gratuite Maintenant ils, ont... Maintenant, ils ne proposent qu'une version d'essai gratuite pendant 30 jours. Mais bon, c'est un outil euh, à l'époque qui était très très sommaire. Et, euh, il avait le, le seul avantage à l'époque d'être gratuit, mais ce n'est plus le cas. Et de toute façon, c'est un, un logiciel qui était euh, quand même assez médiocre. Depuis un an et demi, euh, j'utilisais euh, Bandicam. Euh, J'en suis très satisfait. Euh, Bon, ils disent que c'est le meilleur logiciel d'enregistrement d'écran. Euh, je, je, c'est faux, c'est OBS. Euh, alors, c'est un logiciel qui est très, qui est très simple d'utilisation. Il ne vous faut même pas de, de formation. Aucune formation n'est requise, c'est vraiment très intuitif. Et euh, le seul petit souci, c'est que la version euh, gratuite est limitée à 15 minutes et il y a il y a le Watermark Bandicam qui apparaît, donc en fait, la licence coûte quand même, une licence à vie coûte euh, 45 euros. 45, oui, c'est ça, 45 euros. Euh, bon, c'est à vie, mais euh, ça coûte cher, sachant que euh, OBS est gratuit et beaucoup plus complet. Euh, c'est un outil euh, vraiment, euh, je pense que c'est le meilleur logiciel gratuit euh, et même, euh, même parmi les payants, euh, je crois que OBS euh, les surclasse. Donc, euh, si vous voulez faire des vidéos, euh, je vous invite vraiment à utiliser euh, OBS Studio. Et euh, je vous mettrai euh, le lien vers un tutoriel si vous voulez l'utiliser. Encore une fois, il, faudra, il vous faudra 2-3 euh, heures euh, pour le pour le maîtriser, mais je peux vous dire que euh, c'est beaucoup c'est un outil qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus euh, performant et avec beaucoup plus de possibilités que, que, que tous les logiciels que j'ai utilisés. Que Dieu, vous bénisse, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.